Bonjour, je m'appelle Nicolas Kaczorowski, je suis le directeur de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, le bureau de Tunis. Voilà, alors on est heureux de célébrer la deuxième édition de la Journée Internationale de la Démocratie. C'est un projet qui a commencé en 2016. Et notre objectif de cette année, de cette édition 2017, justement d'avoir plus de partenaires. On est aujourd'hui je plus, à plus de 100 partenaires de la société civile nationale et internationale. Et nous espérons dépasser aussi le nombre de gouverneurs couverts par ces célébrations. Donc pour nous c'était très important que, que cette célébration, que ces célébrations, que cette Journée Internationale de la Démocratie ne soit pas une fête tunisoise. Mais on voulait et on insistait énormément oui. Pour que la société civile tunisienne dans son ensemble puisse aussi participer au débat, au dialogue, aux discussions. On a eu la société civile représentée dans toutes ses dimensions, qu'elle soit nationale ou internationale. On a eu des associations comme International IDEA qui était là, IFES évidemment, le NDI était présent, le Carter Center aussi. Ça, c'est pour la partie internationale. Et pour la partie nationale, Jasmine Foundation, qui est depuis 2016 un partenaire très très fidèle et aussi très actif. Dans ces, dans ces célébrations. Un pas dans cette direction a été franchi puisque demain, sur l'avenue Bourguiba, euh, pendant toute la journée, c'est Jamaïti qui coordonnera euh, les célébrations sur l'avenue Bourguiba et j'espère que l'an prochain on verra encore plus d'implication de la société civile tunisienne.